Bonjour les amis, que faut-il faire quand la bourse chute comme ce qui se passe actuellement Je vais vous expliquer ça dans un instant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous aurez accès à toutes mes vidéos actuelles et futures. Bien, ce n'est une surprise pour personne, la bourse chute en ce moment, on est vraiment dans un crack boursier assez important, on a des journées à moins 10% sur les indices, donc c'est vraiment une situation dans laquelle il faut savoir comment réagir lorsqu'on investit en bourse. Alors je vois parfois des commentaires de personnes qui disent « tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu ». Ça c'est la, la plus mauvaise attitude à avoir. Le problème c'est bien sûr que si vous investissez sur une action en bourse ou sur des actions individuelles en bourse, et eh bien si cette action chute, Bien sûr euh, vous ne pouvez pas gagner sur une autre action, maintenant de toute façon dans une configuration actuelle où vous avez toutes les bourses qui chutent, c'est sûr que ça ne va rien changer. Donc c'est là qu'on voit vraiment, euh, on comprend les personnes qui disent la bourse c'est dangereux. Oui c'est dangereux quand on agit de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on achète des actions en bourse en espérant que ça monte toujours. Mais vous savez comme moi que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc il faut, lorsqu'on investit en bourse, être capable de trader à la fois à la hausse, à la fois à la baisse et toujours mettre un stop loss. Qu'est-ce qu'un stop loss C'est une limite en dessous ou au-dessus de laquelle, si le marché part dans le sens contraire de celui que vous avez choisi, vous coupez votre position avec une petite perte et cette perte-là, vous pouvez déterminer la perte acceptable pour vous. Donc tout cela ça s'apprend, ça... se lancer en bourse sans formation c'est inutile, c'est idiot, vous êtes sûr un jour ou l'autre de subir une situation comme la situation actuelle et de perdre de l'argent. Donc il est indispensable que vous vous formiez et l'argent que vous allez investir dans des formations eh bien, il sera récupéré 10 fois, 100 fois, 1000 fois et vous ne le regretterez pas quand vous serez dans une situation comme la situation actuelle. Parce que dans une situation de chute des bourses actuellement, les traders comme moi, nous gagnons beaucoup d'argent. Pourquoi Parce qu'il y a des mouvements très importants et lorsqu'on sait suivre la tendance, que ce soit à la baisse ou à la hausse, eh bien on gagne beaucoup d'argent. Vous pouvez gagner de l'argent lorsque la bourse baisse. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ça, des gens qui ne sont pas initiés à la bourse qui ignorent cela. Vous pouvez gagner autant d'argent quand la bourse chute, que quand elle monte donc vous n'avez aucun problème vous n'avez aucun risque vous travaillez exactement de la même manière dans une configuration euh, baissière comme ce qu'on a actuellement ça ne pose aucun problème moi ça ne me pose aucun problème la chute des bourses c'est dommage pour l'économie bien sûr mais au niveau du trading c'est tout bénéfice pour moi parce qu'on a des gros mouvements on, a, on suit la tendance et eh bien on se positionne dans le sens de la tendance donc, il est très important de savoir euh, traiter euh, les marchés comme il faut dans un marché baissier comme cela. On suit la tendance et on n'anticipe pas un retournement parce que ça chute, ça chute pour le moment, on n'a aucun signal qui dit que le marché va se redresser donc tant que ça chute on traite à la baisse. Donc si vous avez des actions euh, actuellement que vous êtes en train de perdre, bien, je dirais euh, prenez vos pertes, coupez parce que peut-être effectivement que ça remontera un jour mais ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans ou jamais, ou peut-être que la société va faire faillite, donc ce n'est pas une manière intelligente d'investir en bourse. Donc il faut que vous appreniez à trader, à devenir trader à, trader, à pouvoir trader dans les deux sens et à trader sur des mouvements que vous prenez à court terme. Donc n'essayez pas de faire des mouvements qui vont durer des mois, non. Vous augmentez votre risque, regardez ce qui se passe actuellement. Moi je trade à court terme, je fais du scalping. Donc du scalping, qu'est-ce que c'est Eh bien ce sont des trades qui durent quelques secondes, quelques minutes, euh, parfois quelques heures. Mais en principe, c'est principalement des, des trades très courts. Et on gagne autant, voire beaucoup plus, que euh, si on achète des actions et qu'on attend que ça monte. On gagne beaucoup plus, je vous assure, et on. on on ne prend pas autant de risques que, que les personnes qui achètent des actions et qui espèrent que ça va monter. Non, c'est fini ce temps-là. Actuellement la volatilité des marchés est telle qu'on ne peut plus se permettre de ça. Il faut savoir réagir, il faut savoir trader dans les deux sens et le scalping vous permettra de faire des trades courts comme des trades plus longs. Donc vous n'avez aucun problème à ce niveau-là, vous protégez votre position une fois que vous êtes gagnant et puis vous pouvez la laisser courir si vous voulez mais apprendre à trader c'est essentiel lorsqu'on euh, investit en bourse et qu'on veut investir en bourse intelligemment et qu'on veut vraiment gagner en bourse. Voilà c'est mon conseil si vous souhaitez euh, continuer à investir en bourse ou si vous commencez à investir en bourse faites-le en suivant des formations. Alors moi j'ai des formations donc vous avez un lien sous cette vidéo, vous avez un lien ici au-dessus également dans, dans la vidéo. Vous apprendrez si vous êtes débutant à gagner tous les jours sur les marchés et à gagner beaucoup lorsque la bourse chute comme c'est le cas actuellement. Donc c'est ce que je vous conseille de faire si réellement vous voulez gagner en bourse et eh bien vous devez apprendre à trader à très court terme et pas investir dans des actions en espérant que ça monte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, likez-la si elle vous a plu, partagez-la. Et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, profitez-en, abonnez-vous maintenant et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo et, ou peut-être parmi mes étudiants. Je vous dis à très bientôt, au revoir.